celle-ci remercie sa mère d'avoir organisé ce mariage arrangé entre elle et Kunji. Le combat pour l'amour Twinkle demande à Kunji de dormir avec lui ce soir parce qu'il fait froid c'est qu'il fait vraiment froid et je voudrais que tu dormires avec moi dans le lit ce soir Kunji. ouvrage peine ce que c'est l'heure pour moi de mettre ma carte maîtresse sur la table. Twinkle sa mère pour Kunji et dit je te remercie pour Kunji Mama